On se retrouve donc sur Crossroads in édition Anniversary pour la partie 3 euh, du mode tutoriel, mais aussi avec des quêtes et des actions à faire. Donc vous voyez que je tourne l'épisode suivant puisque je vous avais quitté, tous les tonneaux étaient là, ils sont encore là. Donc on va mettre le jeu en vitesse accélérée. Alors ah, voyez, elle se tapote le bidou, elle, ah, comme quoi elle a envie de manger, elle a la dalle. Hein. Alors ici, on a 50-20, on a 20 bougies. Il va bien chercher euh, les tonneaux. Quelqu'un peut y prendre un con, le service, il y a quelqu'un. Vous voyez, ils sont jamais contents, hein, quoi qu'on fasse. Alors on pourrait, alors c'est pas demandé mais vous pouvez le faire, on pourrait voir si on peut embaucher une autre serveuse. Est-ce qu'on a euh, la possibilité euh, Non, pas dans le tutoriel. Mais on n'est pas limité au nombre d'employés, euh, simplement ben, ça va vous coûter des sous automatiquement. Hein. Donc là par contre dans le tuto, je ne peux pas le faire. On va se mettre en vitesse rapide. Vous voyez ça c'est des, des, des, des vagabonds, des hors la enfin, C'est pas des vagabonds, c'est des hors-la-loi. Alors ce sera plutôt en quatre épisodes, hein, je pense. Euh, parce qu'après on va avoir l'événement du mariage à faire. Et là on va falloir un petit peu bouger notre taverne, changer les choses, parce que ben.. On va toucher plusieurs populaces différentes. Ah revoilà notre euh, rockbury que nous aimons tant. Bonjour aubergiste, je suis de retour. Donc toujours, hein, quelle joie de vous revoir cher prince, on est toujours aussi hypocrite. Du vin illégal a été trouvé dans le quartier et à proximité de votre auberge. C'est un peu suspect, ne trouvez-vous pas Alors ne, ne le trouves tu pas On euh, ne le trouve pas. Je ne sais pas trop comment ça a été traduit, mais c'est pas bon. Euh, donc ici, toujours pareil, 35% 65 d'échecs, 45% de succès 55 d'échecs, 35% 65. Et 35 65. Ah là, c'est kiff, kiff, bourricot. Hein. Alors, on lui répond donc. Ils sont tous à 35,65. Hein. Alors, on va choisir par rapport à nous ce qui nous.. Enfin, par rapport à moi, et vous vous répondrez par rapport à ce que vous vous sentez. Ce qui va avoir un impact automatiquement dans votre jeu. Alors, soit on lui répond, qu'est-ce que ça peut me faire Qu'est-ce que tu veux de moi C'est un problème. Vas-y, viens, on se castagne. En gros, c'est ça. Un aubergiste honnête ne ferait jamais une telle chose. J'en ai aussi entendu parler, cher prince, quelque chose terrible, mais terrible. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire Ou alors, comment peut-on vendre de l'alcool quand le prince est si près de maintenir l'ordre dans le quartier euh... Et là, on est dans le... Dans la manip. Ah oui, mais on a 45-55. Si j'avais utilisé la manip, vous voyez, j'allais me planter. L'éloquence 45. 45-55. Kif-Kifuriko. Bon, on va choisir l'éloquence, un aubergiste honnête ne ferait jamais une telle chose et qui tout double. Hein. Ah, et qu'est-ce que tu euh, tends atteindre exactement avec ces mots idiots euh, Veux-tu mettre le prince en colère Le prince qui est justement venu rendre visite à ses hommes, avec ses hommes Bon, c'est un petit peu la même réponse qu'on a eu précédemment. Euh, qui se rend un plaisir de fouiller votre auberge avec soin mais si tu n'as rien à cacher, ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas Donc il est déçu de nous, mais on s'en fout, on l'aime pas. On l'aime l'aide pas, donc on s'en fout. Et il grogne d'impatience. On termine la conversation. On remet sur lecture. J'ai perdu mon auberge. Elle est là. Regardez, regardez, regardez. Ils viennent chercher... Vous savez, le vin en contrebande qu'on a Il y en a encore là. heureusement que rockberry est passé il est un peu bigleux hein, Rockbury, parce qu'il était là hein. on peut voir ici et je pense qu'après on pourra agrandir euh, on pourra agrandir hein, notre, notre territoire petit à petit pour mettre nos poules etc comme vous avez pu le voir dans la première vidéo de présentation euh, on voit le poulailler etc je pense qu'on va pouvoir agrandir après hein, au niveau des terres hop c'est qui ça Il n'a pas de, de truc sur la tête hein. Qui c'est lui Renmi Et quoi Comment aimez-vous la contrebande, cher aubergiste C'était bien surtout prenant en considération le fait que Rugby fouiné ou alors le rockberry fouillé, donc ce n'était pas facile. On va lui mettre ça, on se fout un petit peu de la, la figure, de la tête de, de rockberry. Hein. Donc on va lui mettre ça. À ta place, j'arrêterai de cacher la contrebande. Heureusement, nous avons réussi à faire des affaires similaires avec quelques autres aubergistes de la région, de sorte que rockberry a été littéralement inondé de notre vin. En plus, le troupeau est grand, plus est difficile d'attraper un oiseau, si vous voyez ce que je veux dire. On a un petit peu baissé notre relation avec euh, Renmi, mais bon. C'est pas bien grave. On se rattrapera. D'accord, parlons d'argent. Bien, bien sûr que si. Vous avez bien travaillé pour avoir cette sacoche chez les Golden qui s'y trouvent. Donc il nous donne trois salles Golden. On lui répond, pour être honnête, j'espérais plus. Bon, la coopération avec la volière est un pur plaisir. Encore lui répondre ça. Au revoir au je me réjouis à l'idée de poursuivre cette coopération à l'avenir. Ok, il repart. Donc, si ça reste le petit, euh, le petit truc au-dessus, n'hésitez pas à faire un clic droit et ça l'enlèvera. Hein. Donc, attention, on va rentrer dans le vif du sujet, le mariage et les recettes. Alors, bien joué, non seulement nous avons fait notre travail, mais nous avons presque ruiné Rockberry. Peut-être qu'il nous laissera enfin tranquille. Et maintenant que nous pouvons acheter de l'alcool sans aucun problème, il est temps de retourner au préparatif du mariage. Et oui, depuis le début, qu'est-ce qu'on a à faire On a à faire un mariage euh, donc, tiens, voilà le petit livre de cuisine que tu as là. Tu trouveras 5 recettes éprouvées pour des plats qu'on qu pourra servir à une fête. Alors, on va avoir une recette de soupe au pain, un champignon, un champignon dans le pain, des saucisses au barbecue ou du goulash barbare. Donc, on va dire mariage, quel mariage Ne me dis pas que tu as oublié le mariage qu'on va faire. Allez, on se met au boulot. Nous devons donc embaucher un cuistot les ingrédients pour les plats et décorer l'auberge as tu besoin de mon aide ou peux tu encore le faire seul comme d'habitude je choisis le tuto pour être avec vous commençons par engager quelqu'un pour le travail dans la cuisine malheureusement notre auberge n'est pas assez célèbre pour que quelqu'un de connu veuille bien y travailler oui parce que vous allez pouvoir aussi vous faire de la pub via les crieurs c'est à dire que vous allez embaucher un crieur ce sont des gens qui parcouraient les villes en hurlant euh, euh, aux villageois des choses, et là ils vous font de la pub, vous pourrez aussi embaucher des bardes qui vont venir aussi euh, bah, divertir votre clientèle en chantant, hein. on sait ce que c'est des bardes, il y en a qui chantent bien, il y en a qui chantent pas bien, euh, qui, va pouvoir, qui, vont, qui, qui, vont, qui vont faire danser les gens, qui vont chanter, qui vont animer, mais vous pourrez aussi enga engager des filles de joie, n'est-ce pas donc, la tâche principale du personnel de cuisine est de préparer les repas, qu'ils soient simples ou raffinés. À part la cuisine, le personnel de cuisine peut également produire des biens en utilisant l'artisanat. Oui, vous allez débloquer de plus en plus de choses. Je vous l'avais expliqué lors de la première vidéo présentation où vous aviez le trailer. Et après, où je vous expliquais un petit peu tous les menus du jeu. Et après, on était passé à la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Et peut-être la partie 4. Je verrai en fonction du temps de cette vidéo. Euh, donc... Le personnel de cuisine peut aussi s'occuper des corvées basiques de cuisine, comme le nettoyage et la vaisselle. Non, ce n'est pas leur but principal, puisque, euh, on a quand même les serveuses qui font ça, mais elles font aussi de service. D'où le fait que dans votre partie, vous pourrez en embaucher plusieurs et lui dire, bah, toi tu fais la cuisine, toi tu fais la vaisselle, toi tu fais le nettoyage. Voilà, Vous pourrez leur donner des trucs particuliers à faire. Le personnel de cuisine est requis pour débloquer de nouvelles recettes sur la carte de, de, de Delcris. Tu peux les envoyer dans une ville ou un village, ça je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, pour qu'ils apprennent de nouvelles recettes. Le niveau de progression du, pro, de progression par, pardon, du personnel de cuisine, c'est cuistot, après il va level up en cuisinier et après il va level up en chef. Donc, évidemment, que quand il sera chef, il va nous faire des super repas. Mais après, dans votre partie, vous aurez des objectifs à, à faire, comme apprendre prendre 10 recettes. Et comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, attention à vos sous, ça coûte de l'argent. Et les dernières explications qu'on nous donne les tâches du personnel de cuisine sont la cuisine, l'artisanat, le travail en cuisine et la gestion de l'auberge. Donc il ne faut pas oublier de mettre au cuisseau, comme on a fait pour les autres, ces tâches-là en priorité. Ok. Donc on va mettre pause. Je ne sais pas qui c'est qu'on a là, la... mais il va nous casser les pieds. On a une récompense, vous voyez, à prendre. Alors, ne pas négliger les récompenses, c'est des sous et de la réputation. Voilà. Donc, prépare-toi pour le mariage. Je suis les conseils de Martine pour préparer l'auberge pour le mariage. Ok. Donc, il faut qu'on embauche un cuistot. C'est fait. Non, c'est pas fait. Je n'ai pas embauché de cuistot. poste Alors, le cuistot. Donc, ici, ouvrier. Bonne. Les cuistots, ils sont ici. Alors, on va faire plus. On enlève les manutentionnaires. Cristo, on en a qu'un qui nous est proposé. Donc, il a différents traits. Il y en a deux qu'on ne connaît pas. Donc, il est persuasif. Il est costaud, mouse costaud, et il a deux traits cachés. Donc. Évidemment, faites attention quand vous n'avez pas de rouleau de ne pas trop les utiliser. Mais là, lors du tuto, c'est pas trop gênant parce que bon, ça va nous permettre de, ça va me permettre de vous montrer. Hop, on va débloquer. Hop, on a utilisé 5 rouleaux. Il nous en reste 6. Il est chaotique. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec, sa, avec ce, cet employé-là. Parfois, il travaille bien, parfois mal, parfois il sourit, parfois au contraire. Enfin, il est lunatique, il est bipolaire, notre bonhomme. Et on va utiliser les 5, là, pour le tuto de façon à ce que vous voyez, et il est par contre très gay. donc euh, il est bipolaire mais il est gay quand même. Pas très logique, mais c'est exactement ça. On l'embauche, c'est fait, et je voudrais regarder, regardez, là je peux embaucher d'autres serveuses, je pense que pour le mariage, ça pourrait être intéressant, on ne nous le demande pas, mais je pense qu'on pourrait embaucher d'autres serveuses. Alors on va regarder ici, par contre vous voyez, on n'a plus de points pour euh, pouvoir euh, débloquer euh, les caractéristiques cachées il nous en reste qu'un, ça en demande cinq. donc il va falloir qu'on fasse avec un petit peu petit bonheur la chance mais je pense que notre serveuse serait nécessaire alors elle, elle, est, elle écoute les potins c'est une commère. elle est euh, de bonne compagnie on va dire mais par contre elle, elle aime bien être dans la loi quoi. elle aime pas outrepasser la loi et par contre elle est paresseuse euh et l'autre, le problème, c'est qu'elle fume. Elle fume et elle. Elle est sombre. Donc elle envoie des ondes négatives. Donc euh... on verra. On verra. Pour l'instant on va rester comme ça. Mais on va en prendre une autre pour le mariage. Hein. Ok. Donc on a notre cuistot. Je ne sais pas où il est. On va cliquer ici sur notre personnel. Hein. Alors c'est Paris qu'on a pris, donc on avait débloqué les deux traits. Donc on va regarder le détail, bon il est en pleine forme, hein. il ne bon, travaillait pas jusque là, donc euh, d'humeur ça va, loyauté, ben, pas trop, il vient d'embaucher. Donc on va lui dire de se concentrer, c'est un cuistot lui plutôt sur la qualité, voilà, un petit peu plus la qualité qu'à la rapidité. On va lui dire de s'occuper de la cuisson, de l'artisanat, du travail en cuisine et de la gestion de l'auberge. Voilà les quatre trucs ok ok alors on avance on a donc embauché notre cuistot génial ajoutons maintenant deux plats au menu des gens de deux groupes sociaux différents les opprimés et les hors la loi assisteront au mariage donc on nous dit que dans le mariage il va y avoir deux sortes de classes sociales vous allez avoir les opprimés et les hors la loi donc chacun je vous l'avais dit ont des goûts différents que ce soit en matière de décoration, ou que ce soit en matière de plat, ou que ce soit en matière de boisson. Donc, on peut essayer soit de plaire aux deux parties, ce qui est le mieux, hein, ce qui monterait notre réputation au niveau des deux parties, soit à une seule. Je suis sûr qu'elle l'apprécieront. On va essayer de plaire aux deux. Je peux vous garantir que ce n'est pas simple. On va poser la question, pourquoi deux groupes sociaux, la mariée est la fille du chef de bande des égorgeurs, donc des hors-la-loi et le marié, lui, est le fils d'un meunier. Voilà pourquoi on a deux catégories dans ce mariage, deux familles euh, qui ne viennent pas des mêmes milieux. C'est à toi de choisir la famille et les amis qui s'amuseront le mieux. Alors soit vous choisirez de privilégier euh, ben, les hors-la-loi, soit vous choisirez de privilégier les, euh, les opprimés, les, ceux, ceux de la famille que, vous, pré que vous, vous préférez, ou de satisfaire les deux. Il vaut souvent la peine d'essayer de plaire à toute la compagnie. Mais parfois, tu pourras vouloir te contenter d'un seul groupe. Moi, je pense qu'on va essayer de satisfaire les deux. Mais je peux vous dire honnêtement que ce n'est pas si facile que ça. Vous allez le voir. Donc, on va aller dans notre bouquin. Préparatif du mariage. Ajouter les plats au menu. Ok, donc, on va ici à l'onglet cuisine. Comme on avait fait pour le vin on fait plus et on va regarder donc le goulash barbare ça plaît hors la loi mais ça demande vous voyez énormément d'ingrédients et ici ça demande un appareil de cuisson bien spécifique alors ici ça ne nous concerne pas on a certes la recette mais on ne touche pas cette population là au niveau du mariage ce sont les randonneurs donc, ça après, dans votre auberge, si vous avez beaucoup de randonneurs, il faudra faire des recettes pour les randonneurs et ça nécessite ceci pour pouvoir faire cette recette. La soupe au vin, ça touche ben, les opprimés. Donc, ça demande du pain et des saucisses, c'est en général ça qu'on commande. Le gruot au champignon, ça ne nous concerne pas au niveau du mariage puisque ça touche la catégorie de la noblesse. Donc ça, on s'en fout, et les saucisses barbecue. Voilà, il faut un barbecue et il faut euh, de l'ail et des saucisses. C'est de l'ail ça Je sais pas comment vous avez. L'oignon, pardon, oignon. Excusez. Autant pour moi. Et la soupe au pain. Voilà, on va privilégier ces deux choses, mais pour ça, donc on va ajouter la soupe au pain au menu et on va ajouter le barbecue. Mais attention, on n'a pas les ingrédients et on n'a pas ici, voyez, le plat qui est demandé. Donc, on a ajouté au menu, on changera les prix après. On attend que ça valide. Ok, as-tu déjà choisi les recettes Si oui, il est temps de savoir quel équipement de cuisine sera nécessaire pour les préparer. Et n'oublie pas de placer un casier à bûche quelque part. Euh, on va mettre... Hop. Il existe trois types basiques de salles, donc la salle de bar, c'est votre salle ici générale, les hébergements, ça peut être les hébergements des lits pour que vos employés se reposent, ça s'appelle des salles de repos et vous avez les arrières salles ou alors aussi les, les salles d'hôtes pour que les randonneurs puissent se dormir. Donc et Les arrières salles ce sont les entrepôts, voire les cuisines. Les salles de bar incluent le hall principal, la salle vide, la salle de jeu et la salle secrète. Les clients peuvent entrer librement dans les salles de bar et s'asseoir au tas pour profiter des services, pour avoir la nourriture, des boissons. La salle secrète, elle, elle est la seule exception. Seuls les clients qu'on a mis dans la liste peuvent y entrer. Vous savez, on a fait une salle secrète en haut pour le, pour, euh, le vin euh, qu'on cachait. Mais attention, ça demande des exigences. Donc, ne faites pas une salle secrète au hasard. Ici, donc, les hébergements incluent la chambre d'hôte, la salle privée et la salle de bain. Voilà, donc euh, évidemment... Euh, si vous mettez par exemple une baignoire en plein au milieu d'un dortoir, c'est comme vous, est-ce que vous allez vous laver devant tout le monde vous, vous mettez tout nu devant tout le monde Non, faudra rajouter des paravents, euh, faudra rajouter euh, la baignoire, faudra rajouter quelque chose pour se changer, faudra améliorer votre salle de bain ou votre salle d'eau. Dans les hébergements, les clients peuvent louer un lit, prendre un bain. La salle privée est la seule exception, elle ne peut être utilisée que par les clients euh, ayant directement la demande oui vous allez avoir des demandes de clients bien spécifiques on va vous dire vous remplissez pas les critères c'est parce qu'ils ben, veulent quelque chose en particulier vous le verrez dans le détail ils vont vous demander ça ça ça et ça alors soit vous le faites pour monter votre réputation soit vous faites attention si vous en avez pas assez et euh, ben, vous dites bah, tant pis reviendra quoi voilà donc ça ne vous prenez pas la tête non plus avec ça les arrières sales incluent elle la cuisine l'entrepôt et les chambres de personnel donc c'est ce qui nous intéresse parce que nous il va falloir qu'on fasse une cuisine et un entrepôt et les clients n'ont pas accès à ces arrières-salles. Ok. Donc, c'est ici qu'on va devoir changer les choses. Alors, on va se mettre en mode construction. Je vais passer avec la touche de vue de dessus. Alors, je vais peut-être agrandir. Non, je vais construire. Parce que là, je vais agrandir sinon la salle. Je vais euh, construire arrière salle. Je vais la cuisine. Je vais faire ça. 1, 2, d'accord. Jusque là, tout va bien. Je vais euh, déplacer ceci là. Voilà. Je vais revenir dans le mode construction. Je vais agrandir Ma cuisine. Hop. Non, non, je ne veux pas la salle principale. Il va pas vouloir me faire comme je veux. Hein. Alors. Agrandir la cuisine. Hop. Donc, je peux l'agrandir là. Ici, je peux pas. Donc on va mettre comme ça. On va mettre 6. Euh, il nous faut une porte. Donc une porte. On va mettre. Euh, je sais pas. Bon, celle-là, je la trouve sympathique. C'est la porte du Les portes du personnel. Bon, on va mettre celle-là. Ouais, non, celle-là. Allez. On va mettre une porte ici. Je mettrai bien une porte ici. Et une porte là. Euh... Et je mettrai bien une porte ici pour qu'il puisse aller à l'extérieur. Alors, donc, au menu, donc là, on a vraiment... Voilà, on pourrait rajouter des fenêtres aussi, mais on s'en fout un petit peu dans le tuto, mais dans votre auberge à vous personnel, pensez aux fenêtres, c'est important. Donc, ici, on va aller dans le mode construction. Donc, on veut une cuisine. Alors, par rapport à nos recettes, on a mis la soupe au pain. Alors, ça nous demande, vous voyez, ça nous met l'image. Donc il faudra qu'on mette ceci. Donc retenir l'image, le petit chaudron sur des pierres. Il faudra qu'on commande des saucisses et du pain. Et au niveau de cela, il nous faut le barbecue. On voit l'image. Donc on va aller dans le monde, dans le mode pardon, ici du matériel, pas le mode construction pour construire les pièces. Donc on va prendre le petit chaudron qui est là. On va hop comme ceci on peut rebouger les objets après hein. ici le barbecue on en a besoin Alors, avec contrôle je peux peut-être le déplacer un petit peu vers là voilà ensuite le, le, le petit truc à bois qu'on nous disait c'est ça pour caser les petites bûches de bois pour alimenter voilà on va mettre en a la porte ici euh, les tonneaux de vin, euh, on peut les laisser peut-être. Euh, on va les mettre là. Avec contrôle, je vais le rapprocher. Voilà. Prends l'autre. On va pas les bouger, on va les laisser. Ah oui mais on va voir les.. On va faire une, un petit coin pour. Euh... Ouais, on va laisser là. On va voir. On va voir comment on va organiser ça. Vous voyez ça, ça commence à vous mettre dans le bain de savoir comment vous allez organiser votre auberge. Réfléchissez bien à tout. Il va nous falloir une étagère pour stocker les saucisses qu'on a besoin de commander. Euh, ensuite, donc on a notre petite serveuse qui est là toute seule à faire la vaisselle. Donc on peut peut-être la déplacer et la mettre ici. Comme ça, elle ne sera pas toute seule dans son coin là-bas. Voilà. Le tonneau d'eau, bien sûr, très important, le tonneau d'eau. -do. Donc, on le pivote. Contrôle. Je le décale un tout petit peu ici. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir bouger ça Oui. Nickel. On le tourne. Euh, Est-ce que je peux avec contrôle le rapprocher Non. Je ne voudrais pas bloquer le barbecue. Alors peut-être que le barbecue... Vous voyez, ça, ça, ça va vous demander de... de bouger les affaires. Essayez de réfléchir à l'optimiser au mieux. Ça contrôle, je peux le coller peut-être un petit peu plus. Euh, voilà. Et ça ça passerait ici oui donc ensuite euh, qu'est ce qu'on a d'autre dehors il n'y a rien de nouveau la palette elle est là par contre je peux peut-être la torche là on n'en a plus besoin puisqu'ils iront pas dans cette pièce donc on va leur mettre ici alors là on s'occupe des de notre cuisine, non, Mais on ne s'occupe pas encore euh, des invités, hein. attention alors on va euh, afficher tout parce qu'on n'a pas énorme, énormément de choses, donc on va éclairer euh, ici parce qu'ils vont, sinon ils vont pas être contents parce qu'ils ne verront pas euh, hop je le tourne voilà. il faut, faut qu'ils y voient sinon vos employés ne vont pas être satisfaits ils risquent de vous faire du vilain travail voilà, donc là je pense qu'on est assez éclairé voilà, je peux pas, je la porte. Écoutez, je pense que là, on est pas mal. Voilà. Euh, là, on est bien. Alors, on va peut-être rapprocher le puits maintenant qu'on a une porte. Ici, pour qu'ils ne mettent pas trois plans, on bah, va ramener l'eau euh, dans la cuisine. Euh, et la palette, on va la déplacer pareil, on va la coller euh... Alors, je bouge le puits faire comme ça mettre la palette ici Alors, que ce soit près de la de la porte il risque peut-être de se bloquer donc on va faire comme ça qu'il y ait un passage ici donc étagère j'ai tout ce qu'il faut j'ai pas autre chose de débloquer non Okay. donc on va attribuer euh, comme on a fait donc ici le stockage donc pas le vin puisque le vin on a tout ce qu'il faut on va, je crois qu'on a en haut des, des, des choses pas la vaisselle pas l'eau pas la cire pour on va tout enlever c'est plus simple comme on va mettre pour l'instant euh, tout ce qui est euh, dans le jeu on va le laisser Hop hop pas les bougies pas le savon sans le mettre ça ça ça ça ça je vais peut-être pas tout tout décocher mais bon hop le pain hop le poisson les plats on les met pas l'herbe à pipe les oignons les noix Et il y a énormément de choses dans le chemin faut faire attention à tout ça hop hop hop hop Ici on continue, ouais, tout ce qu'il y a c'est de la folie, il y a énormément de trucs et, et je ne sais pas au niveau DLC, euh, je sais qu'il y, qu y, qu y a encore plus d'ajouts très sympas euh, qui sont mis dans le DLC, donc jetez y un oeil, vous ne serez pas déçus franchement, honnêtement euh, c'est un plaisir ce jeu. La vaisselle sale, on ne la met pas puisqu'on a l'étagère qui est dédiée euh, ici là, à la vaisselle. Hein. Donc, euh, ici on est bon, ici on est bon. Ici, on a le petit truc rouge parce qu'il va falloir du bois. Donc, on va passer à la décoration. Donc, on a deux euh, sortes de gens. Donc, on va rajouter des tables et des décorations pour le mariage. Alors, on va rajouter des tables. Alors, on va faire ça comment on va euh, ici peut-être euh, voilà, comme, comme ça une table là hop on va prendre un banc celui-là est trop long celui-là peut-être ouais hop voilà donc là on peut éclairer. Par contre les, les, les hors la loi, eux, ils aiment pas trop. Euh, comment dire Ils n'aiment pas trop être vus. Ils aiment la pénombre. Donc on va voir ça. Alors, euh, ici, on va mettre des décos. Est-ce qu'on a des décos de dispo Pas vraiment. Pas encore. Euh, donc. Est-ce que je pourrais ici On va voir au niveau de la porte. Est-ce que je peux supprimer cette porte Oui. Et à ce moment-là, je vais agrandir la salle principale. Voilà. Ici d'un carreau. T'as pas voulu Pourtant c'est. Non, il veut pas. Non, ça fait partie d'une réserve à son moment Que je peux le détruire c'est hein. pas dit que je fais pas une connerie hein. on va faire ça si je fais agrandir auberge je choisis la salle principale hop, voilà donc là j'arrive à faire ce que je veux un petit peu on va faire comme ça voilà. Et là, on va mettre tout ce qui est, euh, je pense, le coin. Euh, alors à ce moment-là, la, la porte, on va la... On va la bouger. Donc, on va se mettre en mode construction. Je vais agrandir encore d'un carré ici. Donc, ça m'a sorti la porte, nickel. Euh, et on va faire un coin un petit peu plus, je dirais, euh, euh, réservé ou hors la loi. Voilà. Donc, ça, on va le bouger. Les barils, hop voilà. Alors, au niveau des tables pour l'auberge, donc on va mettre des tables pour les euh, pour les euh, comment s'appelle les hors la loi hein, qui, qui, qui sont du côté de la mariée ou du mar de la mariée. Ouais, voilà. Autre chose, les ingrédients que je vais vous donner. Donc Je vais vous donner l'emplacement de quelques vendeurs dans les villes voisines. Essaye de trouver des produits au prix les plus bas possible. En même temps, rappelle-toi que nous payons également pour le transport, comme je vous l'ai expliqué, essayez de regrouper. Alors, commande en gros, prends aussi du bois et des assiettes. Voici le reste de notre compte pour le mariage. Ok, des ingrédients du bois et des assiettes. Ok, permet de couper le bois, blablabla. Bla bla. Il vous faut un cabanon, permet de soquer le bois de chauffe. Ok, on y va. Alors, pause. Moi, moi, j'ai plus de sous là. Je suis fauchée ruinée. Euh... On peut peut-être vendre euh, ça là. Hop. Trop de tonneaux, tu les tonneaux. Et il me gêne. Et j'ai perdu mon comptoir. Euh... C'est une blague. Il passe sur mon comptoir. Ah non, il est dessous. C'est parce que je suis à l'étage. Autant pour moi. Donc euh, on a ah, voilà on a remonté quand même nos un, un sous. On va quand même bouger ce tonneau là qui me semble pas euh, super bien placé. Voilà, on va mettre comme ça. Et on va peut-être mettre une table de plus euh, chez les euh, chez les collègues. Euh, enfin, chez le marié. Euh, Ici, coin euh, des opprimés. Ici, coin dehors de la loi. il me manque des bancs. Alors, euh, trop grand. Est-ce que je peux. Oui. Il me reste 1900. Je pense que là, c'est bon. À limite, cette porte, il n'y en aura plus besoin. Puisqu'on a supprimé la salle d'en haut. Donc on va dans le menu porte. On va supprimer cette porte. Et on va supprimer cette porte-là. Il faut que j'aille dans le menu machin pour supprimer la torche. s'en fout parce qu'ils y vont pas et là on va attendre que ça se construise donc en attendant on va commander ce qu'on a besoin pour nos recettes donc on a la map on va prendre notre cuisine donc on a besoin de la soupe à pain on a posé tout ce qu'il fallait dans notre cuisine maintenant il nous manque les ingrédients alors euh, il nous manque donc des saucisses et du pain alors on va regarder au niveau des prix nous on est on est je ne sais plus où. On est là. Ici. Alors, ici, manoir de rockberry. On regarde donc saucisse pain. Et il nous manque des, des oignons. saucisses pain, oignons Du vin on en anna. Alors, saucisse. Donc lui il le vend trop cher, vous voyez. 150 le prix moyen sur la carte. Là, il est vendu 167. On va essayer de trouver mieux. La prairie sucrée. Euh, le pain. Ah ouais, il le vend vachement moins cher. Bon, on va acheter ici. Donc on va acheter du pain. 4. On va prendre des saucisses. J'espère qu'il a des saucisses. Évidemment, il ne va pas y en avoir. Donc des oignons, il nous en faut. Il nous faut des tasses, il nous a dit, je crois. Du bois. Bois-vaisselle. Ouais, bois-vaisselle. Alors, bois-vaisselle, j'y ai pas pensé. Alors, le camp de bandit. Le camp de bandit, on, on va prendre de la vaisselle. Combien dans les plats Beaucoup trop cher. Ici, les plats 99. Ici, est-ce qu'on a des plats Ici, il n'y a pas de plats. Mm -hmm. Ici, est-ce qu'on a des plats Alors, Lui, il est vachement au-dessus euh, des prix. Ici, 96 c'est moins cher, on va faire ça. On va commander des plats, on va commander des tasses, on va commander du bois. Est-ce qu'il en a lui Non. Bon, ben, on va commander du vin, du pain, pardon. Deux, trois. On est à 9. Il n'y a rien d'autre Non. Donc peut-être des plats de plus. Non. Donc on est à 10. Hop. Et il nous manque euh, le bois. Euh, le bois de chauffage. Il le vend à, il le vend à combien bon, On va en prendre... Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre qui nous manque Des oignons, je crois que j'en ai pas commandé. Saucisse, on en a commandé. Saucisse, pain. Saucisse et oignons. ajouter 3 pain les deux et des saucisses 8 voilà on est à 10 sur 10 on va appliquer la réduque hop on a tout ce qu'il faut normalement Donc, on va sortir de la carte. On va se remettre en mode lecture. On va repasser en mode vue de côté. Alors, il va être un petit peu plus long cet épisode hein, parce que je dis sinon ça va être une cata. Je vais peut-être embauché euh, quelqu'un de plus euh, au niveau euh, de la manutention je peux j'en ai déjà deux euh... le pain de cuistot euh, bonne manutention il n'y en a pas par contre j'ai des bonnes supplémentaires je pense que pour le mariage ce serait pas mal mais bon euh, bon, on va prendre celle-là manutention on n'en a pas de dispo Alors, qu'est-ce qui nous manque ben, Prépare-toi pour le mariage. Ah oui, le support en bois. Donc hop. J'ai presque plus d'argent. J'ai 129 la vache. Support en bois, c'est ça. Ça me coûte 90. Donc on va le mettre. Euh... Je, je, je, je suis ruinée. Hein. On espère que le mariage va bien se passer j'ai tout mis en, en œuvre en tout cas euh, pour que ça marche ok alors il faudrait que quand même vous voyez quand vous avez ça qui reste clic droit hop ça s'en va alors okay. on va dire de ranger tout ça s'il vous plaît de nettoyer ici Est-ce que lui je lui ai dit euh, quoi en faire Je crois pas. Alors la cuisson, oui, c'est le cuistot ça. Hein. Ouais. Par contre j'ai mon autre employé. Tessny elle est pas contente, je sais pas ce qu'elle a. Elle est fatiguée. Annika, je crois que c'est à elle qu'on n'a pas dit quoi faire. Rapidité. Donc dans le nettoyage, dans le service, pas de service de chambre, commérage et gestion. Hop. Et je vais donc m'afficher. Les nouvelles choses que j'ai à mon menu, donc les saucisses en bas, l'ail, hop, le vin. Oh, je sais pas commandé de bière et tout là. Il me manque quoi, le pain n'est pas arrivé encore. J'espère que je me suis pas fait attaquer sur le chemin. Ils sont en train de ranger. Nous, a, nous devons décorer la salle principale, Voilà, que les décorations sont disponibles. Alors, il est temps de décorer. Euh, de, de, de décorer décoration ici c'est le coin des de la famille des, des, des, des moins pauvres des, des, des, des moins riches je veux dire hop on va leur mettre une petite déco euh, comme ça on va pas euh, pouvoir mettre grand chose 40 ça bon euh, et chez eux on va mettre ils aiment les crânes les trucs un peu gloques ils n'aiment pas être trop dans la dans la lumière donc. Tant mieux un crâne là c'est eux les plus compliqués à ils aiment les chaînes je vais mettre de la ville dessus pour le faire c'est plus simple pour moi je trouve euh, ici on va leur mettre une chaîne là Vous voyez en bas on voit à qui ça plaît. Hein. On va leur mettre un... Est-ce que je peux mettre un truc là Ouais. Oh, J'ai plus tout. Je suis c'est la dèche. Bon, on va espérer que le mariage se passe bien. Euh, en attendant la lecture. Alors, je voudrais bien que... Hop, vous preniez tout ça là. Alors ici, on va pouvoir cuisiner. Donc ici, je mets sur pause. Vous cliquez donc, euh, je refais, vous cliquez sur l'objet. Donc ici, vous allez ici dans cuisson. Donc là, il n'y a pas le le, le le bois, il va en le mettre. Hein. Ils l'ont mis ici, ils l'ont rangé dans le stockage. Donc ici, vous pouvez cuire. Voilà, les pains, la soupe au pain. On va en faire 1, 2, 3, 4, on va faire 5. Ok. Et au niveau d'ici du grill, là, on peut faire le plat pour les voleurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On ferme. Là, il y a de la vaisselle à faire. Hop. Et on y va. Et par contre il faudrait qui me range tout ça quand même là voilà, elle elle cuisine, elle elle range là elle met le feu de, feu de bois ici est-ce que c'est prêt on attend on en a qu'un. On a pris 6 euh... on a pris euh, des points de réputation et un des employés a level up. Donc on va faire... Hop. Vaut mieux faire d'avance que pas faire du tout. Alors, un point d'exclamation à côté d'un repas de la liste indique qu'il manque des ingrédients en équipement. Je pense que c'est les saucisses. Hein. Faire également en sorte d'avoir des plats propres. Tu peux voir dans le menu des ressources. Ok. Hop ben oui, mais tu as des trucs derrière que tu n'es pas allé chercher. Peut-être qu'il me manque une étagère, euh, euh, non, pourtant il y a là. Vitesse accélérée. Bah enfin, quand même. C'est vrai que je leur donne 50 ordres à la fois, hein, donc... Euh... Ils se tapotent, ils tapote le bidou pour dire c'est cool, j'ai bien mangé. C'est dégueulasse par contre, hein ils sont en pause donc euh, toi tu vas arrêter euh, oui. Oui. Oui. finis ta pause toi aussi le tonton finis la pause toi tu finis ta pause aussi Elle, elle, elle de fumer elle s'arrête toutes les 30 secondes finis la pause vous voulez bien me, me ranger tout ça merci c'est un petit peu la le bas, là. Il manque peut-être une étagère, mais j'ai pas j assez de sous là. Non, il y a pourtant assez dans l'étagère. Hein. Il manque des saucisses. Je vais acheter des saucisses chez les bandits là. Plus de saucisses voilà. Euh... Je suis bon au niveau des trucs. La vaisselle est arrivée. Saucisse de l'ail, euh... je sais pas s'il en reste. J'en ai L'ail, Voilà, hop, je l'ai là. J'en ai 21 donc ça devrait aller saucisse, ail et pain, j'en ai un vaisselle, j'en ai 19 gobel, ouais, je, bon, hop ça, je me le mets en bas peut-être, euh, je sais pas un petit peu plus de saucisses, ça a l'air de partir vite ouais, mais c'est le prix ça me fait 487 et go alors, ce qu'on va faire, peut-être, on va euh, au niveau de la soupe à pain on va augmenter le prix non, là, ça va plus 67 et le barbecue. 60, ouais, 67 aussi. La tasse de vin. 40, ça allait très bien. Ok. Oh, toi, tu m'agaces. hein. Je vais. Euh, on va la réprimander parce que. Elle fait que ça, s'arrêter, elle. Hein. Les fumeurs, les fainéants, il faut les surveiller, hein. Ici, vous voyez, on n'a plus de, de, de, de bougies. Il manque de la is bon. Voilà, les tasses qui étaient dehors. Euh, on n'a plus de lumière. Alors, hop, nettoyer. On va commander, euh, on a 827, on va peut-être commander de la graisse, hein, pour pouvoir faire les bougies. Your say dirty. Ouais, ben, c'est de ti, mais elles ne veulent, veulent pas nettoyer, je fais quoi Si elles veulent pas nettoyer. Alors la matière grasse, on va en prendre 247 et on va prendre, euh, je, sais plus, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Euh, j'ai 20 bougies. On va prendre ça, on va prendre euh, du vin j'en ai 29, c'est parti vite. 1, 2, 3. 469. Hop, I go. You don't have proper equipment to store some of the resources. Alors, j'en donne beaucoup d'ordres à la fois. Hein. Notre employé, je pense pas. On va la réprimander de fumée. Je voudrais vous nettoyer hein, quand même, c'est Ici, on en est où Ça s'est rangé derrière, pas du tout. un autre gars euh, donc euh, bah, écoutez on se retrouve très vite pour la dernière partie toujours pareil n'oubliez pas de vous abonner un petit commentaire ce que vous en pensez si le jeu vous plaît euh, voilà vous voyez c'est assez compliqué il y a beaucoup de choses à faire mais bon on verra tout ça dans la dernière partie aussi le mariage ce qui va se passer est ce que pourquoi il faut faire le tutoriel en premier et où on aboutit après le tutoriel. ce, ce Je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. J'attends vos retours en commentaire. Le petit pouce en l'air, les abonnements. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye